J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai juste adoré filmer. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo swatch versus playlist rock. C'est les deux à la fois. Pour vous montrer les 8 teintes que j'ai reçues de la part de la marque Maybelline. Donc c'est la gamme Super Style Matte Ink. Donc c'est des encres à lèvres mat. Et euh, je voulais vous les présenter et vous faire une vidéo swatch tout simplement parce que c'est genre mon coup de cœur de l'été en fait. Je n'ai porté que ça et j'ai juste... Bah, pff, je les adore, je les adore je veux le dire dès le début parce que je suis trop contente je vous prépare du coup un concours sur Instagram donc je vous remets mon Instagram ici euh, pour vous faire gagner les 8 teintes donc ça c'est les miennes, euh, voilà mais j'ai les 8 teintes toutes neuves dans ma chambre, dans un petit pochon Maybelline, donc euh, je vous l'ai fait gagner sur Instagram. Donc euh, on a toutes sortes de teintes, on a des euh, foncées, on en a des, dans les teintes violettes, on en a des beaucoup plus nude des clairs, on en a dans les teintes bordeaux. On a vraiment plein de teintes, il y en a pour tous les goûts. Euh, Maybelline je pense que vous connaissez, hein, c'est une marque qu'on peut trouver notamment en grande surface, donc c'est une marque de maquillage à petit prix. Donc ces encres à lèvres ont une tenue mais genre... Folle, mais folle. Euh, ça promet une tenue de 16h et je peux vous dire que ça tient réellement 16h sans bouger. Ça m'est déjà arrivé de le mettre à 7h du matin et de me retrouver il est minuit et de toujours avoir les mêmes lèvres. Voilà, ça aura même pas bougé, genre un tout petit peu, même en mangeant, même en buvant, même en... en faisant plein de trucs avec mes lèvres. Un petit embout mousse qui est très pratique tout simplement parce que euh, comme vous pouvez le voir la pointe est pointue donc pour faire euh, l'arc de cupidon, pour faire le contour des lèvres c'est super pratique et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo euh, swatch pour vraiment que vous voyez toutes les teintes, euh, voir le rendu donc c'est vraiment un effet mat mat. Euh, une fois que c'est bien sec, c'est super mat et en même temps ça ne dessèche pas les lèvres donc moi j'adore vraiment vraiment beaucoup beaucoup euh, le rendu de ces petites encres à lèvres donc c'est pour ça aussi que je voulais vous les faire gagner je suis désolée, j'ai le contour des lèvres <rire> un petit peu rougi, on se demande ce que j'ai fait mais euh, c'est parce que vu que je viens de tourner tous les swatchs et que c'est quand même des encres à lèvres qui sont difficiles à démaquiller du coup tellement elles tiennent bien, Mais j'ai un peu galéré j'ai essayé. De... J'ai fait comme j'ai pu, je suis déjouée, j'ai si vous plaît pardonnez-moi J'espère que ça vous plaira, et puis moi je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo, et euh, puis bah, je vous laisse avec la suite, ciao up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Drop me off at Grandpa Joe's I kick and scream, so please no. Grandma take me home Grandma take me home. Pour payer ta pire ton bal, tu masques ton visage en lisant ton journal Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle Impossible d'avancer sans ton cher balles Tu voudrais donner des yeux à la justice Impossible de violer cette femme de vision I'm gonna kick your S